Bonjour. À l'occasion du conseil municipal du 30 septembre, M. Bernardini, maire d'Istre, a cité mon nom à l'occasion d'une affaire. Et on peut l'entendre sur YouTube il a placé la vidéo. Certaines dans la salle ont eu effectivement un grand espoir que l'on soit puni par la justice parce qu'on avait imaginé d'abattre quelques arbres, une vue de l'esprit qui a été d'ailleurs remis en place parce que par le propre auteur de cette désinformation, puisque la vérité est apparue. Mais il y a eu quelques procès qui sont faits, parce que finalement, la procédure judiciaire est de plus en plus le recours à ceux qui veulent le faire au mal. Eh bien, M. Lionel Aubert a été débouté. Alors, sans rentrer dans la polémique, euh, c'est-à-dire que je n'ai jamais demandé de condamnation de la mairie, euh, en revanche, la mairie m'a demandé à ce que je paye 4 000 euros, ils ont été déboutés sur ce point. Sans rentrer sur, euh, sur ces détails, moi, la seule chose que je demandais, c'était dans une vidéo de, relative à la pinède d'istre, c'est-à-dire un, un espace classé-boisé, protégé, euh, qui ne soit pas euh, abattu des arbres pour y faire un, une extension d'un lotissement. Et, voilà. Donc, euh, et on voit sur ma vidéo qu'il s'agit bel et bien d'une pinède et non pas d'un espace du collège comme le prétend euh, M. Le Maire euh, Bernardini. Donc, il euh, y a une histoire qui se situe plus sur la liberté d'expression, c'est-à-dire je montre des vidéos où tout le monde peut voir qu'il s'agit vraiment d'un espace boisé, d'une forêt, et non pas d'un collège comme le prétend le maire. Les gens qui lisent les journaux, à l'époque ancienne, euh, on pouvait croire ce que disait le maire. On disait « ah ben le, le maire a dit qu'il s'agissait euh, du collège », on le croyait. Quand il parle durant le conseil municipal, on peut le croire. Sauf que maintenant, euh, la technique a évolué et nous-mêmes, nous les simples citoyens, pouvons mettre des vidéos qui vont montrer le contraire, qui vont montrer des mensonges du maire. On est sur un cas de, de liberté d'expression. Cette vidéo a, a dérangé puisque j'en suis à la cinquième citation, soit dans la presse, soit dans les, les, les, lors des conseils municipaux. Et il s'est passé autre chose aussi en septembre dernier, donc c'est-à-dire pas septembre 2015, là vient, euh, le maire vient de faire une déclaration en me citant, mais il y a un an, le maire avait fait la même déclaration, il avait dit qu'il allait euh, faire appel à la police pour, euh, pour juger les gens qui bloguent, qui, qui, qui euh, mettent des articles, tout ça sur internet. Et euh, le lendemain matin, c'est-à-dire le maire était en conseil municipal à, à 10h du soir, il citait, euh, il, il disait qu'il allait faire appel à la police, pour mettre un terme à, à ça, et le lendemain matin, à 10h du matin, je suis convoqué par, euh, par une policière du commissariat. Et cette policière, euh, 15 jours, 3 semaines après, me renvoie chez un psychiatre. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, si M. Bernardini a demandé à ce qu'une procédure irrégulière soit, soit déclenchée par le commissariat à mon encontre, c'est-à-dire on envoie M. Aubert chez un psychiatre pour pouvoir effacer ses vidéos. Euh, ou alors, si c'est M. Bernardini, a demandé simplement au commissaire enquêter, et le commissaire a débordé dans ses fonctions et a utilisé ses pouvoirs pour dire. On va prendre monsieur Aubert de force parce que c'est écrit dans la, la convocation que j'aurai des policiers qui, qui viendront me chercher euh, manu militari pour m'emmener chez un psychiatre et le psychiatre on devine tout à fait ce qu'il va faire après et il va déclarer les gens folles, les gens fous, les, les personnes folles et, euh, et j'ai dû fuir, j'ai fui, je suis monté à Paris, j'ai fait des recours de, devant le conseil d'état, j'ai pu revenir donc euh, les choses semblaient se calmer et là on voit à nouveau mon nom qui ressort avec euh, certaines choses. Euh, donc, sur euh, ce problème, il s'agit d'un fonds euh, de, fond de liberté d'expression, parce que je publie des vidéos qui dérangent, alors on essaye d'interner les gens, de les envoyer dans des asiles. Voilà la gravité. Alors maintenant, je demande à savoir qui de M. Bernardini ou de M. le commissaire, ou, de, ou éventuellement d'une tierce personne, j'en sais rien, qui déborde dans ses fonctions. Voilà. La question est posée et c'est intéressant. Vous pouvez diffuser cette vidéo si ça vous plaît ou cliquer sur le euh, j'aime Merci, à bientôt.